Bonjour Bienvenue à la grammaire inversée. Nous allons découvrir l'interrogation en français. Suivez-moi Il y a trois façons différentes de poser une question en français. La signification est toujours la même, mais le registre change du plus familier au plus formel. Donc, vous allez choisir la façon de poser la question en fonction de la formalité du contexte. Dans les trois cas, nous allons construire l'interrogative à partir de l'affirmative correspondante. On peut poser une question simplement avec une intonation montante. Par exemple, à partir de l'affirmation « Tu parles français ?», on peut poser la question « Tu parles français ?». C'est le type de question le plus familier. On peut aussi poser la même question avec la structure « Est-ce que ?» avant la phrase à l'affirmative, comme ça. « Est-ce que tu parles français ?» Finalement, il y a aussi une troisième possibilité, qui est la plus formelle. On la construit avec une inversion du verbe du sujet, comme ça. « Parles-tu français ?» Dans ce cas-là, il faut ajouter un trait d'union entre le verbe et le pronom personnel sujet. Avec l'inversion, s'il y a une rencontre des voyelles, il faut introduire un T avec deux traits d'union avant et après. Par exemple, « a-t-il fini ses études ?» au lieu de a a-t-il fini ses études ?» faites attention. Voici un autre exemple. « Va-t-il neiger ?» Si le sujet est un groupe nominal ou un pronom autre que le pronom personnel ou le pronom « se », il faut faire l'inversion d'une façon un peu spéciale. Dans ce cas-là, il faut laisser le sujet à sa place et le reprendre plus tard avec « il » ou « elle ». Voyons quelques exemples. Le film était-il intéressant Le concert, t'a-t-il plu Et qu'est-ce qui se passe si nous voulons poser une question en français avec un pronom interrogatif comme pourquoi, comment, où, quand, que ou qui Avec les types d'interrogations construits avec l'intonation, il faut mettre le pronom à la fin, comme ça. « Tu t'appelles comment ?» ou « Il arrive quand ?» Le pronom « que » devient « quoi ?» comme dans l'exemple « Tu fais quoi ?» Dans certains cas, on peut aussi mettre le pronom en tête des phrases. « Comment tu t'appelles ?» Avec les types d'interrogation « est-ce que ?» et l'inversion, il faut simplement ajouter le pronom interrogatif au début de la phrase, comme ça. « Comment est-ce que tu t'appelles ?» et « Comment t'appelles-tu » ou « Quand est-ce qu'il arrive ?» et « Quand arrive-t-il » Le pronom interrogatif « lequel ?» a une forme féminine, « laquelle ?» un masculin pluriel, « lesquels ?» et un féminin pluriel « lesquels ?» Par exemple, « lequel est-ce que tu préfères ?» ou « laquelle de ces voitures est la plus rapide ?» Et voilà, pour pratiquer un peu cette question, vous pouvez faire les activités proposées dans les dossiers qui accompagnent cette vidéo. Amusez-vous bien et à très bientôt